Hello tout le monde, je suis Marwine de chez 100% Accessibilité. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer la visite du musée d'art moderne de Lyon qui se trouve à côté du parc de la tête' d'Or, à la Cité Internationale. J'espère que cette exposition va vous plaire. Bonne visite. you yeah.